Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne préférée. Aujourd'hui, je vous propose de quitter un petit peu le monde de la biologie pour s'orienter de nouveau un petit peu vers le monde de la crevette rose. Non. De l'informatique. Nouvelle technologie, tout ça. Voilà. Les choses habituelles. Est-ce qu'il vous est pas déjà arrivé de jouer à un jeu vidéo avec une IA particulièrement intéressante et eh bien certains de ces jeux ont quasiment une IA capable de réfléchir et d'apprendre par elle-même. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle en général et comment fonctionne l'apprentissage profond. Alors, petit point sur la terminologie, hein. dans cette vidéo, je vais parler soit d'apprentissage profond, soit de deep learning. Euh, c'est la même chose, hein. il y en a un qui est en français, il y en a un qui est en anglais, mais c'est exactement la même chose. Voilà, je préférais quand même clarifier le point avant le début de la vidéo. Du coup, bah, comme pour les autres vidéos, hein, je vous propose de vous donner une petite définition de ce que c'est l'intelligence artificielle pour en arriver à la spécificité donc de l'apprentissage profond. Alors, vous allez me demander, quoi est-ce donc l'IA L'intelligence artificielle est une science dont le but est de faire faire à des machines ce que l'homme arrive à faire, lui, par son intelligence. Je ne vais pas aller plus loin dans cette définition, elle est pas tout à fait exacte, ni pertinente surtout. Le terme d'intelligence artificielle en général n'est pas forcément très pertinent du fait que on entend par intelligence une certaine réflexion que la machine n'a pas. Donc, voilà. L'IA aujourd'hui est présente un petit peu dans tous les domaines, hein. ça va aller de la médecine avec euh, une IA qui va permettre de poser des diagnostics face à des malades, comme euh, dans le jeu vidéo avec les jeux d'échecs ou avec euh, une partie en mode dieu sous civilisation. C'est pas évident. Mais l'IA est aussi présente dans votre smartphone ou encore dans une voiture autonome par exemple. Ces IA sont programmées par l'homme, hein, bien sûr, et sont généralement le retour de fonctions, pour simplifier, du style min-max ou encore des algorithmes de recherche en profondeur itérative. Bien, maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur l'IA, je vous propose de zoomer un petit peu pour aller voir ce qu'on appelle donc le machine learning, ou en français l'apprentissage automatique. Alors là, on va rentrer dans un petit peu plus qu'on pourrait euh, s'attendre à Terminator ou Cetropeo. On n'y est pas encore. Dans le cas du machine learning, on va parler un petit peu plus d'apprentissage statistique. Le machine learning a connu une forte progression avec le big data du fait de l'augmentation du nombre de données par rapport à avant, hein, tout simplement. L'apprentissage du modèle dans le cadre du machine learning va se faire avec plusieurs méthodes différentes, les plus connues étant l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Pour simplifier, le premier va partir d'exemples connus et d'un modèle de classement déjà donné, Genre euh, corrélation entre la taille et le poids, par exemple. Et l'autre va partir d'exemples, mais sans le modèle de données. En gros, il va devoir découvrir son propre système de classement par lui-même. Alors, encore une fois, hein, des méthodes d'apprentissage dans le machine learning, il y en a d'autres, il y en a un certain nombre. Ce sont les deux les plus connus, et qui montrent vraiment le côté statistique. Voilà pour le machine learning, maintenant je vous propose d'aller un petit peu plus profond dans la vidéo avec le deep learning. Si je devais vous montrer un petit schéma de ce que c'est l'intelligence artificielle et de ce qu'on a pu voir pour le moment, je vous montrerai ça. Vous pouvez le voir par vous-même, hein, le deep learning est une sous-catégorie du machine learning qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle en général. Le deep learning va être essentiellement basé sur l'utilisation de réseaux neuronaux. Pour vous schématiser la chose, je vais prendre le cas d'un perceptron simple. Il s'agit d'un modèle qui se caractérise donc par un état, activé ou désactivé, par des signaux d'entrée et par une fonction d'activation. Cette fonction d'activation donc va pondérer les signaux d'entrée avec un poids qui sera ajusté en fait pendant la phase d'apprentissage. Le réseau de neurones qui lui donne le côté profond au deep learning va fonctionner en fait sur le principe d'empilement de différentes couches, de différentes neurones. Petit cas concret, en exemple. Prenez une photo, un petit chaton tout mignon, hein, comme celui de la vidéo précédente, tiens. Les premières couches de notre réseau vont par exemple servir à lire les pixels et potentiellement à détecter un croisement de deux droites. Le réseau caché un petit peu plus profond, bah, lui va dire « Tiens, j'ai deux droites là, mais j'ai aussi deux droites là. » Je penche sur un animal avec deux oreilles. Un autre réseau va prendre en entrée, bah ben tiens, c'est potentiellement un animal avec deux oreilles, et puis va dire, bah ben tiens, il y a aussi deux gros yeux globulés, et une petite truffe là, et ben c'est un chat. Alors, encore une fois, le réseau de neurones a réellement besoin d'une phase d'apprentissage, sauf maintenant, enfin, quelques exceptions qui arrivent à déduire d'eux-mêmes qu'est-ce qu'est euh, l'image montrée. L'apprentissage du concept, on va dire. Si vous voulez un petit exemple d'utilisation concrète hein, de réseaux neuronaux, je peux vous parler de la société Regain.io, par exemple, une des nombreuses sociétés françaises euh, qui travaillent sur les réseaux neuronaux. Cette société utilise donc des réseaux neuronaux pour permettre de taguer automatiquement vos photos, dire, bah tiens, par exemple... Euh, ça, ça a l'air d'être plus un paysage, ça, il, les couleurs sont trop proches, ça, il n'y a pas assez de contraste. Voilà, ça va taguer les photos, ça va mettre des critères, c'est une analyse. Un cas concret d'utilisation de réseaux neuronaux. Alors, le deep learning est un paradigme encore assez récent hein, dans le monde de l'informatique et ses usages sont surtout extrêmement variés. Hein. Je vous ai parlé de reconnaissance d'éléments de, sur des photos, mais l'intelligence artificielle et le deep learning trouvent aussi usage dans le cadre de la voiture autonome par exemple, avec des IA capables de prédire des situations dangereuses ou encore d'effectuer par exemple des freinages d'urgence. Mais l'IA pourrait être aussi utilisée dans le monde du numérique, de la photo numérique, hein, avec des tests sur des zooms, avec beaucoup moins de pertes. Et bien entendu, l'IA possède sa place déjà faite dans le monde du jeu vidéo, avec par exemple Google, qui essaye d'entraîner son IA DeepMind à devenir championne de StarCraft 2. Petit aparté avant de finir cette vidéo, euh, je vous parle du Deep Learning, je vous parle de l'intelligence artificielle... Et je vous en parle d'un point de vue totalement objectif. Je ne vais pas rentrer dans le côté éthique de la chose, hein, comme régulièrement dans mes vidéos, je ne donne pas mon point de vue. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas réfléchir à l'importance de l'intelligence artificielle. Des personnalités comme Elon Musk, Stephen Hawking ou encore Bill Gates, par exemple, Bilou, c'est une regarde, essayent de mettre en avant les risques d'une IA omniprésente, voire même qui surpasserait l'homme. D'autres verraient dans le deep learning et l'analyse d'images une passerelle encore plus importante vers Big Brother. Mais le deep learning c'est aussi ce qui pourra potentiellement permettre de réduire l'écart et d'augmenter l'intégration de personnes avec certains handicaps par exemple. Vous imaginez par exemple une personne aveugle avec des lunettes, une caméra et un module de traitement en temps réel qui va littéralement lui décrire en fait la scène qu'il devrait voir ça serait une avancée majeure. Donc encore une fois sur le sujet de l'intelligence artificielle, bah je ne donnerai pas mon avis, je suis même pas sûr d'en avoir réellement un mais voilà ça serait bien que vous vous preniez un petit peu le temps d'y penser C'est pas la bonne chaîne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée Alors qu'on soit clair, hein, j'ai été très bref, euh, je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, après avoir écrit celle-là, sur euh, une vidéo de minutes étonnantes que je vous conseille très fortement de regarder, sur ce sujet-là, bien sûr. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou n'importe quel autre, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, et bien sûr, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, pouce en l'airiser la vidéo. Je pense que je vais définitivement adopter ce terme. Voilà, et comme toujours, ben continuez à chercher pourquoi fonctionnent les choses et comment. Au revoir.